Parce que tu me poses sans cesse ce genre de questions. Parce que tu te poses sans cesse ce genre de questions. Parce que tu es sans cesse en boucle sur la même problématique. Parce qu'en te répondant ainsi, je joue mon jeu. Parce que tu n'as pas les couilles d'agir. Tu as envie, mais tu te trouves, tu te trouves toujours une excuse. Euh, « Quelle est ta vraie question ?» Ce soir, ta vraie question, c'est euh, « Je veux confirmer que je suis infidèle. » Voilà la vraie problématique, pas question. Et donc, tu crées dans ta vie des situations qui prouvent que tu es infidèle à toi-même, donc que tu ne te respectes pas. Ça résonne ça, l'infidélité. Euh... Ça me parle aussi de ton émotionnel de colère que tu n'utilises pas à bon escient. Tu fais semblant de te mettre en colère pour jouer l'enfant capricieux. En fait, tu n'es pas vraiment en colère ou alors tu es vraiment en colère et tu te le caches. Et au bout d'un mmh. moment, la colère, il faut la tourner vers toi-même. Pas pour te détruire, mais pour te faire avancer. Chez toi, il y a une sorte d'équilibre entre... Euh, pas un équilibre, mais... La colère, soit tu la tournes vers les autres pour euh, en, en la jouant faussement parce que tu n'es pas vraiment en colère, soit tu es vraiment en colère, tu la tournes vers toi-même et tu te détruis. Mais à aucun moment tu, tu, tu ne poses la possibilité que la colère puisse être un carburant qui te permette de te sortir les doigts du cul. Euh, derrière, T'as envie... Il y a un bon gros... Euh, ouais, ok. Ça. Ouais. Et, euh, ça me dit, je suis une merde. C'est-à-dire tu, tu ne t'estimes pas, hein, au bout un bout d'un moment, parce que je ne fais rien. Donc C'est un cercle vicieux dans lequel tu tournes depuis des années. Euh, tu ne fais rien, donc tu ne t'estimes pas. Comme tu, tu ne t'estimes pas, tu ne fais rien, parce que tu, tu ne penses avoir aucune qu qualité. Donc, ça renforce le cercle, et tu tournes en boucle. Et donc, quand tu te, poses, tu te poses une tonne de questions, une tonne de questions, parce que ça te permet de ne pas aller agir concrètement même si c'est débile tu tournes en boucle qu'est-ce que ça veut dire pour le groupe euh, donc la colère c'est aussi à renvoyer dans le groupe visiblement euh, la colère est un atout la colère pose nos limites la colère permet de jouir de la vie alors ça me parle de colère saine mais il y a un truc que j'oublie en disant ça alors, colère, colère Par rapport à la structure de Johan, qu'est-ce que ça nous apporte Qu'est-ce que ça fait vibrer dans le groupe C'est une fa... En fait, la question de Johan fait vibrer la facette suivante Euh... Ah, je suis trop impétueux pour que vous puissiez... Ah non, je suis le génie, incompris. Dans le sens où on, on, se, on se pense tellement génial qu'on en vient à ne plus rien faire de nos dix doigts. On en vient à s'exclure, on se vient à s'auto-exclure. Et du coup, euh, on... ça me parle de tout, les, tout, tout ce que l'on met en place pour ne pas voir que l'on merde lorsqu'on se coupe des autres, lorsque l'on se coupe des autres, lorsque l'on ne fait pas, lorsqu'on lorsqu se retire de, cette, de ce film qu'on a créé. Et ça nous dessert évidemment. C'est parce qu'on ne joue pas dans... On n'accepte de pas jouer, de jouer à ce jeu vidéo ou à ce jeu de société qu'on ne se trouve pas, qu'on ne se voit pas, qu'on ne s'écoute pas que la matière est le plus court moyen de voir qui on est, de se reconnaître, de s'ancrer. La matière, l'action. Il y a encore quelque chose derrière par rapport au groupe. Euh, par rapport à se vivre pleinement. On a peur de la jouissance, on a peur de la tension que pourraient nous apporter nos, nos interactions. On a peur des talents qu'on pourrait avoir de nous par ces interactions. Merci pour ta question, Yohan.